Donc euh, merci d'être là. Euh, je m'appelle Philippe Charrière, je suis solution engineer chez Github depuis peu. Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, Wandel433G underscore org. Le petit logo Mixit, je fais partie d'une équipe qui organise une conf technique à Lyon, au euh, moment de Pâques en avril, sur deux jours. Donc, si vous avez envie de vous promener de par chez nous, c'est assez sympa. On mange bien, on boit bien aussi. Euh, et les autres logos en dessous, euh, je suis commiteur sur un projet Eclipse euh, pour le projet Golo, qui est un, un petit langage pour la machine virtuelle euh, et qui m'a poussé à comprendre un peu plus, à essayer de comprendre un peu plus ce qu'était que la programmation fonctionnelle. Euh, D'où. Euh, bah, d'où ce talk en fait, donc euh, pourquoi ce talk, euh, j'ai été amené à faire la revue d'un bouquin qui est euh, Programmation fonctionnelle en Java, qui va sortir chez Manning, le bouquin est génial, mais moi ça m'a piqué les yeux, parce que je ne suis pas du tout câblé fonctionnel, donc euh, j'ai demandé à pas mal de gens, mais explique euh, moi ce que c'est, je comprends pas ce que c'est qu'un foncteur, je comprends pas ce que c'est qu'une monade, en fait pourquoi ce talk, c'est parce que je me retrouvais souvent dans cette situation là, des gars super sympas, mais qui tient un langage euh, complètement euh, incohérent pour moi, c'est-à-dire je je capte pas. Alors au passage, je remercie euh, l'équipe de strip pour le pour le slide. Euh, souvent, ces gens-là m'ont dit, mais attends, euh, tiens, va voir, il y a un site qui est génial où on t'explique ce que c'est qu'une monade euh, de manière graphique. Donc je suis allé voir ça. Moi ça, maintenant, je comprends mieux, mais à l'époque, j'ai n'ai rien compris. Puis après, quand j'ai fait le focus sur les monades, je me suis retrouvé avec des notations complètement euh, bizarres, et, euh, et j'ai un petit peu bloqué. Et puis, euh, un jour, j'en ai eu marre, je me suis dit, maintenant, il faut que je comprenne. Euh, donc, je euh, me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose, un peu la programmation fonctionnelle pour les nuls. Alors, je me mets dedans. Hein. Euh, et il faut tout prix que je comprenne. Alors, j'ai fait ça avec du JavaScript, c'est peut-être pas forcément le meilleur langage, mais je trouve que c'est un des langages les plus faciles à lire et les et plus faciles à, à appréhender. Alors, quelques petites précautions d'usage, ou même d'abord, avant, euh, il y a combien de programmeurs fonctionnels dans la salle D'accord, vous allez peut-être vous ennuyer. Euh, si vous avez des idées, par contre, je suis, je suis preneur. N'hésitez pas à contribuer. Je vais essayer de tenir dans les 45 minutes où on continue après dans, dans le couloir. Qui euh, fait du Scala eux les... oui, ils font pas du Scala, donc vous faites du quoi Scala quand même, d'accord. Euh, du Erlang, Non. Askel Ok, je suis sauvé. Euh, du Java Ouais, je ne suis pas surpris. Javascript Ok, c'est parce que vous n'avez pas le choix ou vous aimez ça D'accord, c'est bien. Il y a d'autres euh, langages D'accord. Go oh là là, bravo, il n'y a pas de .net Pardon C'est courageux aussi, c'est quand même avec un clavier où on voit ni les accolades ni les crochets, c'est euh... quoi que, euh, clavier euh, belge, français, en anglais, Alors en anglais aussi on voit les accolades, Mais sur le clavier français des Mac, il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de crochet, donc pour faire l'objectif C, c'est juste une horreur. Euh, pour mes précautions d'usage, en termes de vocabulaire, pendant mes recherches, je suis tombé sur euh, des termes qui en fait désignaient des concepts différents. Parce que les gens sont pas d'accord entre eux, d'un langage à l'autre. Euh, du coup, euh, j'étais un peu un peu perdu. Puis quand je posais des questions, les gens me répondaient euh, « non » et puis d'autres me répondaient « oui ». Très curieux euh, je vais vous montrer des bouts de code en javascript qui s'exécutent, je vais essayer de les exécuter, mais les implémentations sont, sont incomplètes. Il y a des libres après qui le font de manière complète, je ne veux pas, pas réinventer la roue. Je vais mettre en ligne, enfin il est en mode privé, mais je vais l'activer en public, un, un repository, donc voxid.lu.functional.js, sur lequel vous pourrez, si vous avez des questions, ou s'il si y a des trucs qui vous ont pas plu, ou si vous pensez que je me suis trompé, ou si vous pensez qu'il faut que je parle d'autre chose, me donner plein de trucs, des conseils, et puis on échange, et puis moi je réponds. Euh, alors, la programmation fonctionnelle, qu'est-ce que c'est Alors, à partir de ce que j'ai lu, j'en ai ressorti différentes choses. Donc alors, la première ligne que j'ai pu lire, c'est coder avec des fonctions pures, c'est-à-dire des fonctions qui n'ont pas d'effet de bord, qui retournent toujours le même résultat si on leur passe toujours la même chose. Euh, qu'il ne faut pas modifier les variables, donc l'immutabilité, qu'il ne faut pas propager d'exceptions, pour ne pas s'arrêter arrêter lors d'une erreur. Puis après, il y a des choses qui m'ont paru plus bizarres. Pas de print, pas d'input, pas de lecture, pas d'écriture en fichier. Bon, je trollais un petit peu, hein, mais au début, dans les premiers chapitres des bouquins, c'était quand même ça. Euh, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, rapidement, le curing, parce que ça me sert un petit peu, ce qui est un container, un functor, une monade, une maybe, ou un maybe, je ne sais pas comment on dit, un ou une iser. Et validation. Alors il y a des petits pictos, euh, attention, SOS, en général c'est le, le moment où je me noie. Si je me suis pas noyé avant, c'est là où je me noie parce que j'ai un peu de mal à l'expliquer. Mais je vais m'y tenir, un jour j'arriverai au bout du bout et euh, j'arriverai à, à le faire. Alors, le petit truc utile avant de commencer, curing, qui sait ce que c'est que le curing euh, Ceux qui ont levé le doigt pour le fonctionnel, euh, vous ne savez pas Ah, ils sont déconnés. Euh, ok. Bon, bah, tant mieux, à la limite. Euh, le curing, par exemple, j'ai une fonction addition à laquelle je passe deux paramètres pour faire une addition. Euh, L'option de curifier la fonction, en admettant que curifier, ça se dise, euh, c'est de le transformer en une fonction à laquelle je passe qu'un paramètre, qui va me retourner une fonction à laquelle je vais passer un autre paramètre. Alors, si j'avais eu trois, trois paramètres, il aurait fallu que je retourne encore une fonction qui prenait un seul paramètre. Vous avez compris Pas sûr. Si, hein. Bon, ça permet de faire des petites choses sympas. Alors, la première ligne, à part, euh, on va dire, euh, un petit côté fun, elle ne sert pas à grand-chose, mais ça pourrait me permettre d'écrire euh, mon addition de cette manière. Ça me permet aussi, si je fais increment by one, de, de faire un, une sorte d'alias vers euh, add one. Euh, la troisième ligne, est, ben, ça me sert à faire increment by one sur 41, donc j'obtiendrai 42. Et puis après, si par exemple, je veux dans un tableau, incrémenter tous les items du tableau. Je pourrais faire un map de mon tableau avec une, une fonction anonyme qui me fera un return de x plus 1. Mais du coup, comme j'ai purifié ma fonction add avec le increment by one, j'ai juste à le mettre dans le map et j'incrémente automatiquement tous mes, euh, tous mes items. Donc ça, ça a un petit côté qui simplifie le code et qui simplifie la lecture. Alors maintenant, passons au container. Alors, pareil, si à un moment vous, vous bloquez sur un truc, hein, vous levez la main. C'est pas grave, si je ne vais pas au bout, de toute façon, on peut continuer dehors. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un container? Euh, c'est, il voir ça comme un bocal dans, vous, dans, la, dans lequel vous voulez mettre quelque chose, que vous voulez garder intact, euh, comme les, euh, bah, les griottes dans l'alcool. Mais par contre, bien fermé, pour pas que les gamins y touchent. Et ça ne doit pas bouger. Donc l'implémentation du container. Alors j'ai fait de l'ES 2015 parce que c'était plus simple pour moi. Euh, j'ai un constructeur auquel je passe ma valeur. Et je lui définis un getter sur cette valeur, mais pas de setter. Puis j'ai fait un deuxième container, euh, mais statique, pour, me, me utiliser, pour lui passer la valeur. Donc je peux accéder à la valeur, mais je ne peux, peux pas la modifier. Est-ce que c'est assez gros? Alors, c'est pas de bol, c'est une image. Euh, <rire> comment je peux faire pour agrandir ça je ne sais pas euh, bon, globalement hein, je fais euh, est-ce que je peux faire euh, pomme shift plus ça ne grandit pas hein. euh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. on va faire autrement vous voyez pas mon écran enfin, vous voyez mon écran Alors, on a un petit moment de réglage. C'est pas lisible, hein? On va essayer d'agrandir plus. Je ne suis pas habitué à avoir de si bonnes résolutions sur un Projo. essaye Vous arrivez à lire euh, Du coup, je me rappelle plus ce que je faisais, mais euh, globalement, si je fais bob égale euh, container of bob moran, j'ai bien un type container qui, continue, qui contient une value bob moran. Si je fais bob point value égal toto que je retourne dans bob la valeur a pas changé donc mon, mon container il est bien il est bien étanche donc je retourne sur mes slides on f alors je vais pas mal zigzaguer entre euh, mes slides et la console, donc euh, j'espère que vous n'aurez pas trop mal au cœur. Euh, passons au functor. Alors un functor, c'est mon container, mais j'aimerais euh, pouvoir faire des opérations dessus pour que mon container, tant il bouge pas, mais qu'il me produise une valeur, mais que cette valeur, elle soit aussi dans un container, et que sur ce conteneur là je puisse aussi faire une action qui va me fournir une valeur elle-même, dans un container. Alors, pour ça, alors j'ai trop agrandi, par contre, bon, peu importe, euh, pour ça, l'implémentation, elle se fait comme ça, en fait, un functeur, ça ressemble à mon container tout à l'heure, sauf que, ça a une méthode map, à laquelle je passe une fonction en paramètre que je vais appliquer à la valeur de mon container, et que je vais retourner, enfin, la valeur de enfin, la valeur de retour, je vais la retourner dans un autre functor. Donc euh, le map d'un functor va donner un functor. Donc le truc à ne pas oublier, c'est que un functor, c'est juste un container qui a une méthode map. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils disent ouais, « je ne suis pas d'accord euh, ». Du coup, je vais vous faire juste vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Euh, vous ne voyez toujours pas mon truc. Euh, euh, euh, f donc là je fais un foncteur de, de panda donc j'ai bien euh, ma valeur qui est euh, j y vais y arriver, qui contient un panda j'ai une fonction qui va me retourner un lapin, enfin qui va ajouter un lapin au paramètre que je lui passe. Et je vais dire, ben, tiens, le panda, je vais lui mapper add Et là, je me retrouve avec un functor qui a un panda et un lapin. Mais euh, si vous prenez le functor panda, lui, il reste un panda. Donc j'ai bien créé un nouveau functor à partir de la valeur précédente, mais euh, sans faire bouger le premier. Ensuite, euh, ah oui, un autre exemple. Je suis obligé de me faire des petits moyens, moyens mémo techniques. Euh, déjà, on efface. Égal. Euh, on peut chaîner les maps. Donc globalement, j'ajoute un lapin et un chat. J'aurais bien un panda, un lapin et un chat. Alors, l'avantage de faire ça, ça vous permet de finalement chaîner des traitements, des opérations, mais tout en gardant finalement les statuts intermédiaires. Votre foncteur de départ, il n'a pas bougé, et vous pouvez appliquer vos traitements. C'est en partie. Des questions pour le moment euh, donc j'expliquais que ça pouvait permettre d'appliquer une somme de traitement donc là par exemple sur mon functor 23,2 je fais un adouane deux fois je multiplie par 5, je divise par 3 et à la fin j'aurai 42 ça, je ne l'ai pas montré en démo mais euh, vous, vous devez juste me croire alors le functor, c'est facile, après on m'a parlé souvent de, de monade alors la monade j'ai eu plein de définitions dont je ne me souviens pas mais euh, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était euh, ma monade euh, je voudrais qu'elle fasse comme le foncteur donc euh, elle puisse me ressortir des, euh, des valeurs euh, qui soit qui enfin, qu a une, une opération euh, map pour avoir un, un nouveau foncteur le problème c'est que imaginons que ma fonction ce soit une fonction qui elle même retourne un foncteur retourne je vais me retrouver avec euh, bah, des bocaux imbriqués et donc c'est le foutoir. Euh, si je retourne sur, euh, sur ma démo. Euh, alors attendez. En fait c'est dur de jongler avec euh, deux écrans. Hop. Vous me dites quand vous ne voyez pas l'écran. Voilà. Je ne m'en aperçois pas forcément. Euh, ta ta ta, F4... Donc si je prends mon functor de tout à l'heure, de panda, que je crée une fonction qui retourne un functor à, auquel je passe mon paramètre plus un tigre, et je fais panda.map de cette fonction, je me retrouve avec un functor qui contient un functor qui contient ma, val, ma valeur. Donc déjà pour l'atteindre, on va faire value.value. C'est pas génial. Euh, hop... Hop. Du coup, mes bocaux imbriqués, il faut que je les aplatisse. C'est enfin, qu'il y ait une méthode, on va dire, qui les aplatisse pour pouvoir euh, me rebalancer un foncteur avec euh, mes données euh, correctement. Euh, pour faire ça, à mon conteneur, je vais lui rajouter une méthode bint. Alors, il y en a qui parlent de fmap, de flatmap, et le problème, c'est que d'un langage à l'autre, euh, les gars disent, mais non, la fmap, elle ne fait pas ça, ou la flatmap, elle ne fait pas ça. Par contre, a priori, sur bint, tout le monde est d'accord. Donc, moi, je conserve le bint pour l'instant. Donc, ça va ressembler à ça. La différence par rapport au map, c'est que en fait, je passe la fonction et je retourne le résultat de la fonction appliquée à la valeur de, de mon container. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne, je reswitch. hop, hop, y arriver, euh, je sais plus ce que je devais faire comme un. J'en ai trois à vous montrer. Euh, CTRL donc cette fois-ci, je crée une monade. J'ai une fonction qui me retourne une autre monade et je fais un bint de cette méthode. Donc si je vais voir le contenu de ma monade, j'ai bien une seule valeur, et non pas une monade de monade. Je peux chaîner tout ça comme je chaînais le, le map. Et donc on voit bien que ça s'est euh, émergé dans, dans, dans, dans ma valeur. Euh, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Je sais plus ce que j'avais. Trop de mémoire. Ah bah ben non, j'en avais que deux. Autant pour moi. On retourne sur les slides. Ah, bon. Hop. Donc, finalement, une monade, c'est pas dur, c'est un container qui a une méthode map et une méthode bind on retrouverait toujours quelqu'un qui vous dira ah non c'est plus compliqué que ça, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça mais bon, de base, normalement si vous avez ça, c'est une monade euh, maintenant on va parler des, euh, des maybe, des peut-être euh, dans ma vie de développeur euh, j'ai tendance à prendre souvent du code en fait, qui génère des, des nuls et des undefined pour ceux qui font du javascript. Euh, C'est des trucs que j'oublie euh, souvent de, de, te, de tester, et donc j'ai souvent des erreurs, euh, des erreurs sur le sujet. Euh, par exemple, si on regarde ce, ce bout de code, là j'ai trois objets JSON, qui ont chacun un ID, il y en a deux qui ont une adresse, il y en a un qui a une adresse avec un email, euh, et puis je mets ça dans un tableau. Puis je me fais une... Euh, je me fais une méthode qui va rechercher via l'ID au milieu des, euh, des Buddies euh, le mail de la personne que je recherche. Donc en fait je fais un find sur Buddy euh, et je lui demande de me retourner l'email de l'adresse. Puis si l'email est nul ou undefined, ça me retourne no email. Mais ça va pas marcher à chaque fois. Alors là c'est normalement un truc, vous arrivez pas bien à lire, mais euh, globalement, si je fais... Euh, je ne sais pas si je l'ai en exemple, celui-là. Euh, GetMailById. On va essayer. Donc, j'avais quoi J'avais... Bob, je crois. Oh non, je l'ai même pas dans les exemples. Mais globalement, il y en a. Alors, si je retourne sur les slides, si je retourne sur les slides, en fait, si je recherche Bob, je vais bien avoir l'adresse. Si je recherche John, ça va me dire, bah, désolé, j'ai pas d'email. Si je recherche Jen, ça va planter complètement parce que euh, il cherche une adresse sur un truc qui existe. Il cherche un email sur une adresse et l'objet adresse n'existe pas. Donc ça, c'est typique des, des erreurs de, de débutants. Bon, que je continue à faire, mais je pense que je ne suis pas le seul. Euh, du coup, les, je sais pas si ça se dit les fonctionnalistes. Enfin, les gens, les programmeurs fonction, les gens qui font du fonctionnel, euh, ils ont inventé un concept qui est euh, la monade ou le, le functor. Ça dépend. Pas obligé d'avoir forcément. Euh, un, un bint, euh, maybe. C'est un type qui a deux, deux sous-types. Un type none qui représente un peu le, le rien du tout. Donc mon nul ou mon undefined. Et un type somme qui représente euh, la valeur. Donc à, à implémenter euh, en JS, c'est plutôt, euh, plutôt facile. En fait, ma classe maybe, c'est plutôt un, une sorte de factory de, qui va me renvoyer du somme ou du non. Ou du None, pardon. Et puis je vais avoir un type non qui va avoir, euh, bah là c'est une monade, hein, puisqu'il a une méthode map qui retourne lui-même, une méthode bint qui retourne sa valeur, ou en l'occurrence ça sera un nul, euh, une méthode get or else, donc en fait qui va retourner toujours la valeur que j'ai passée dans get or else, en fait, puisque vu que c'est toujours nul, il faut quand même récupérer une méthode. Donc si je fais non get or else 5, j'aurai toujours un 5 qui ressortira et puis euh, isNone, isSum pour, pour, pour tester euh, ce que c'est. J'ai une classe Sum qui a une méthode map, alors j'ai mis euh, des warnings parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord, normalement une méthode map de monade ou de conteneur n'est pas censée euh, changer le type du container et moi selon les cas je retourne un None ou un Sum. Mais euh, alors j'aurais pu le faire dans le constructeur mais je ne suis pas encore euh, certain de ça, euh, tout le monde n'a pas le même avis, j'ai fait relire le code, il y en a qui m'ont dit c'est ok, il y en a d'autres qui m'ont dit c'est pas ok au final ça fonctionne quand même euh, j'ai un get or else aussi qui lui retournera bah, toujours la valeur contenue dans le somme euh, et puis j'ai aussi un is none et un is euh, donc si je fais un refactoring factionnel du bout de code que j'avais euh, j'aurai euh, quelque chose comme ça. En fait, pour retrouver euh, l'ID de, de mes personnes, euh, je vais faire un return maybe from nullable de ce que je suis en train de rechercher. Et après, je fais un map qui va me permettre de récupérer l'adresse. Je fais dessus un map qui va me permettre de récupérer le mail. Et après, je fais un get or else de nos emails. Donc selon si c'est un non ou un... À chaque fois, je vais récupérer ou un non ou un somme. Ça fait qu'en fait, ça ne va jamais, jamais planter. Je vais essayer de vous le faire en démo. Ça sera plus simple. Donc... Ça, c'est ce que. Je... C'est su... bon, c'est toujours euh, lisible Donc, en fait, je lui passe l'ID de ce que je vais rechercher. J'ai un tableau buddies, alors qu'il est déjà en mémoire. Euh, et je lui fais un return de mon maybe. Donc, globalement, je... Euh, alors, je vais le valider pour le charger. Hop. Si je recherche Bob, je vais trouver. Je n'ai pas trouvé son mail euh... Ah. C'est pas bon ça. Euh, ta, ta, ta, un petit instant. Forcément, ça ne m'ouvre pas ce que je veux. Open. Euh. On était sur Razer, non sur Maybe. Hop. Bon, j'ai enfin eu mon effet démo de la journée. Euh, donc donc donc on était à ça, je le lance. Je recommence en espérant que ça fonctionne. Voilà, donc je récupère bien le mail de Bob. Si j'essaye avec John, normalement ça va m'afficher pas d'email. Jen qui n'a ni d'adresse ni d'email, ça devrait m'afficher nos emails non plus. Et puis j'essaye avec Sam qui n'existe même pas dans la, dans la base. Et normalement, ça marche aussi, pas d'email. Donc l'avantage, c'est que je n'ai pas fait planter mon programme. Euh, hop, hop, hop, hop. Donc je récapitule, pour être un « maybe », il faut avoir deux sous-types, « none » et « some », et puis euh, une méthode « bint » et une méthode « map », ou au moins une méthode « map ». Euh, c'est suffisant pour pas mal de choses, sauf si vous avez besoin d'informations sur l'erreur, en fait, que vous allez avoir. Du coup, il y a un autre concept qui est Iser. Donc Either, c'est un peu le même principe, sauf que là, vous avez deux sous-types, un LEFT et un RIGHT. Le LEFT, il va contenir l'erreur, et le RIGHT, il va contenir le, le résultat. Euh, moyen mémotechnique pour se rappeler lequel est le bon euh, right, ça veut dire c'est juste, c'est ok, donc euh, ça marche. Donc la bonne valeur est dans right. Euh, donc Either, c'est un type qui représente une valeur avec deux possibilités. Euh, à implémenter, ça ressemble totalement aux Maybe tout à l'heure. Là, j'ai deux constructeurs, un Left et un Right, qui vont me retourner euh, le, un type Left ou un type euh, un type Right. Mon type Left on ressemble beaucoup à mon type de, de tout à l'heure, sauf que là je lui rajoute une méthode or else, qui me permet de déclencher une, un traitement, et puis aussi une méthode kata, pour kata morphisme. alors c'est là où j'ai du mal à expliquer ce que c'est, mais globalement à kata vous lui passez une méthode à gauche, une méthode à droite, et puis en fonction de si c'est un left ou un right, ça vous retournera la méthode left ou la méthode right. Donc si on part sur, euh, sur write, euh, le principe de construction est le même. Euh, sauf que par exemple pour kata, il retournera toujours la, la, la méthode writeFn de, de sa valeur. Euh, à utiliser, ce sera plus parlant. Par exemple, j'ai euh, deux méthodes. Une get Name par le numéro de, de moi, qui va me retourner le nom du mois. Euh, si le numéro de moi est pas défini, je fais péter une exception. Et j'ai fait la même chose pour get day name, et je fais sauter une exception aussi si euh, le, le, le numéro de, de, de, de jour de la semaine euh, n'existe pas. Euh, donc ça, si je l'utilise, je vais avoir des exceptions à chaque fois si je me trompe. L'utilisation de Hyzer permet en fait de, de, planquer, les, euh, de planquer les exceptions et d'avoir quand même, de pouvoir conserver l'exception, et d'avoir quelque chose de, de plus lisible. Donc, ouais, c'est ça. Euh, donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une méthode, give me name, par exemple, à laquelle je passe le numéro de moi, je vais la mettre dans un try-catch, dans le try, je vais toujours retourner un, un write, de ma méthode, et si ça casse, je retourne un riser.left en lui passant en paramètre la méthode. Et je fais pareil pour Give me the name. Donc, on va faire une petite démo. Euh, D'accord. Alors, il faut que je fasse. Euh, hop. Donc là, j'ai bien mes deux méthodes qui ont été euh, réécrites. Donc si par exemple, je fais Give me month's name, j'obtiens un Either avec le mois de décembre. Si je lui passe un mois qui n'existe pas, je vais me retrouver avec un left qui contient euh, le, le, mon exception. Et c'est pareil pour, pour, pour l'autre. Donc euh, qui était... Give me the name. J'ai bien une exception, parce qu'il y, y a moins de 8 jours dans, dans la semaine. Et là, c'est la même chose avec... Euh oh, je vais remonter, parce que là, à mon avis, vous ne voyez rien. Donc j'utilise la même chose mais avec euh, kata, donc je lui dis donne moi le nom du mois, 12, si ça va pas, bah, tu me retournes euh, mon erreur mais euh, au format json, et si ça va bien, bah, tu me retournes euh, la phrase avec, le, euh, avec la valeur. Donc là, normalement ça va, et si je lui donne un numéro de mois qui n'existe pas, ça va plus du tout, j'ai une string euh, JSON avec mon, mon message d'erreur, mais je n'ai pas planté mon, mon code. Euh, L'avantage aussi, c'est ça vous évite pas mal de, de if imbriqués et ça facilite la, la lisibilité. Donc c'est super bien. Mais euh, ça ne permet pas d'avoir de, de, de, toutes les erreurs. Là, par exemple, dans ce bout de code, euh, je ne vais pouvoir récupérer que la dernière erreur. Donc, il euh, y a des cas où je ne saurais pas si les deux erreurs se déclenchent. Je ne saurais pas si c'est une erreur sur le mois ou une erreur sur le jour. Donc, ça, c'était le si, ça, c'est lisible. Voilà. Donc, euh, par exemple, dans mon cas, euh, je me retrouve toujours... Euh, avec un invalid month number, même si j'ai eu euh, une erreur sur le, sur le jour. Euh, du coup, ce n'est pas, pas génial. Euh, donc, juste avant de passer à la suite, je récapitule. Je suis un hyzer si j'ai deux sous-types, un left, un right. Si j'ai une méthode map, si j'ai une méthode bint ou pas. Si j'en ai une, je suis une monade, sinon je suis un functor. Et puis si j'ai une méthode kata auquel je peux passer euh, une fonction qui se déclenche en cas d'erreur et une fonction qui se déclenche en cas de... En cas de succès. Alors du coup, pour garder les, euh, les erreurs, on parle de, du type validation. C'est là, normalement, où je m'enfonce complètement. Euh, mais il y a un bout de code qui fait que, normalement, vous devriez quand même pouvoir comprendre. Donc, validation a deux sous-types, un fail et un success. Et l'implémentation se fait de cette manière-là. Euh, à la différence... Alors, success va retourner un new success et puis euh, fail va retourner un new fail mais euh, dedans je lui passe pas euh, une erreur je lui passe un, un tableau d'erreurs ou une collection d'erreurs donc le type success il aura une méthode supplémentaire qui est app pour applicative euh, on parle d'applicative functor ou d'applicative monade d'où le ap alors je vais pas vous l'expliquer ça non plus euh, mais globalement pour le succès, c'est vous testez si le conteneur que vous passez à la méthode app est un fail ou pas. Si c'est un fail, bah vous le renvoyez. Si ce n'en est pas un, euh, vous faites un map de la valeur du conteneur qu'il contient. Et dans le cas du fail, la méthode app, en fait, elle teste si le conteneur passé est un fail, et si c'est le cas, elle fait un new fail, et en valeur, elle fait une concaténation avec l'erreur précédente. C'est ce qui va nous permettre de garder les erreurs. Vous avez à peu près suivi Bon, tant mieux. Euh, exemple. J'ai réécrit mes deux fonctions tout à l'heure. Sauf qu'au lieu d'utiliser du hyzer, du j'ai utilisé des, des validations. Et euh, donc vous voyez dans le catch-erreur, je vais lui retourner un validation fail, mais le erreur, je vais le mettre dans, dans mon tableau. Euh, j'ai deux... Ouais, deux. Alors, échappe. Hop. L. Donc, là, j'ai mes deux nouvelles méthodes. Écrite. Donc, si je fais un check D de 42, j'ai bien un fail et on voit qu'en fait il m'a mis mon erreur dans un tableau. Donc, du coup, comment je vais utiliser validation Alors, ma validation, là je veux tester un check D et un check months. Puis en fonction de ce qui se passe, il va exécuter failure fn ou success fn. Pour tester ces validations, en fait, je vais vérifier le succès de cette méthode là qui est curifiée. C'est pour ça que je vous parlais du currying tout à l'heure. C'est euh, je teste le succès d'une fonction qui est curi curifiée N fois et le N fois, en fait, le N, c'est le nombre de fois où je fais des, des checks. Je la revais. Bon, euh, j'ai deux validations à faire, donc les, les deux euh, appels, deux AP. Euh, deux appels de la méthode euh, AP. Ben dans ce cas-là, ce que je dois tester, c'est une, euh, dans ce que je dois passer à validation, c'est une fonction curifiée d'ordre 2. Si j'avais trois validations, il faudrait que je fasse euh, une fonction curifiée d'ordre 3. En fait, je teste un jour et je teste euh, un mois, ben, En fait, il faut que j'ai une méthode auquel il y a un paramètre euh, jour, qui va me retourner une fonction qui, elle, prend un paramètre moi. Et si je testais l'année, ben, il faudrait que ma fonction qui prend le paramètre moi retourne une fonction qui prenne le paramètre euh, année. Et du coup, je pourrais faire une troisième, euh, une troisième vérification, un troisième check. Je sais, moi aussi, ça, ça, ça pique un peu. Mais, euh... Alors, je, je vous montre juste le... En fait, globalement, hein, si... Euh... Si vous avez deux vérifications, ben vous avez une fonction qui retourne une fonction. Trois vérifications, une fonction qui retourne une fonction, qui retourne une fonction, et ainsi de suite. Alors après, ça peut être le bordel. Euh, du coup, du coup, du coup, je, alors là, je la teste sur 5 et 12, donc normalement, je n'ai aucune erreur. Et il me retourne comme, euh, comme valeur cette chaîne de caractères avec les paramètres, euh, avec les, les résultats euh, qu'il a trouvés. Si je fais la même... Mais avec euh, 50 et 82, en fait il va exécuter ça et je me retrouve bien avec mes messages d'erreur qui sont concatédés. Donc ça, ça peut être pratique pour euh, checker des saisies de formulaires par exemple. Donc je récapitule, euh, je vérifie juste si j'avais pas autre chose, à... non c'était ça. Je récapitule, donc je suis une validation si j'ai deux sous-types, un fail et un success. Euh, si j'ai une méthode AP, ça c'est obligatoire, une méthode map, et puis une méthode kata, avec failure et success en, en paramètres. Donc globalement on a vu container, monade. non, cont container, functor, monade. Euh, maybe, ISER et validation. Euh, le paysage fonctionnel côté JS, il y a pas mal de choses qui sortent, et notamment monet.js et ramda.js. Euh, L'ODASH, c'est underscore, c'est plus des utilitaires. folktel et Fantasyland, c'est des, des repositories sur lesquels ils donnent des règles qui sont intéressantes, qui sont assez euh, humainement lisibles pour comprendre du fonctionnel. Euh, monet.js est super facile à utiliser. Euh, l'équipe de développement est beaucoup moins tendue d'un point de vue fonctionnel que peut l'être euh, Ramda, euh, qui est beaucoup plus proche de, de la théorie et, euh, et de ce qu'il faut appliquer. En termes de ressources, je vous conseille un petit repo qui est sympa, euh, c'est un ebook book en fait, c'est Mostly Adequate Guide, euh, qui existe en différentes langues, mais le plus complet est la version euh, anglaise. Euh, qui est pas encore sorti je crois Functional Programming in Java euh, qui est écrit par un français c'est chez Manning, c'est super intéressant euh, alors je suis pas un développeur Java à la base donc j'ai un peu souffert mais il y a des concepts qui sont vraiment pas mal il y a Functional Programming in JavaScript qui vient de sortir chez Manning, qui est très bien euh, la même version en Scala qui existe aussi chez Manning, qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup de, de cas d'usage d'exemples en fait, de, de, de cas réels euh, puis le code source de GOLO en fait, parce ils ont implémenté la gestion des erreurs avec euh, des, des types optionnels et euh, comme GOLO c'est très facile à lire, le, le, le code est très, très instructif. Je vous conseille aussi de voir, euh, ils sont sur YouTube, le talk de David Sverusa au dernier Devox qui était super intéressant et super accessible et puis celui de Clément de Fargue sur euh, TDD. Directed development qui est pareil plus, plus trapu mais euh, reste, reste très accessible et puis bah, les remerciements euh, d'usage à euh, bah, vous d'être resté jusque-là sans sortir euh, loïc des de l'alpjug qui a relu ce que j'avais fait euh, julien ponge qui est euh, prof euh, chercheur à l'insa à lyon qui a relu aussi euh, thierry chantier qui s'occupe euh, qui, qui est, fait partie de l'équipe euh, mix IT qui m'a fait une relecture euh, parce qu'il a un niveau fonctionnel proche du mien. Étienne, euh, de Commitstrip, pour euh, son dessin. Clément de Lafargue pour toutes les remarques qu'il a pu faire, qui m'ont fait avancer. Et puis, bien sûr, euh, Voxid. Donc, si vous avez des questions, il reste encore un peu de temps, et sinon, après, ça sera sur les issues. N'hésitez pas à poser des questions ou contribuer pour faire avancer le, la chose. J'aurais mis les codes sources, de toute façon, sur le, sur le repo. J'ai fini.